Je tout ce qu'on mange, mais c'est une putain de mêlée générale. Hey. Il ils m'appellent le sang, mais dans le fond, je sais que hey. c'est des fans. On fait trop de salons, est ici, hey. que des fans. Il gros, y'a trop de fêtes, donc je fais le ménage. Dans le plafond de l'habitacle, il faut les étoiles. aussi 6 mois sur 12, les pieds dans le turquoise. hey, hey. j'écoute la proche je me crois dans ce masque. On ne pas déranger quand je mets le casque. Sur hey. tous les terrains, c'est que pour le cash. Hey. C'est la guerre, mais vaut, tout tout tenter. Huh. Scoda pose, méchant, masqué sous l'entrée. Quand je dans le garde, je me sens bien. Je fais de plus de voir tout sans rien. Hey. C'est la guerre, on tout tout tenter. Huh. Scoda pose, méchant, moquette sous l'entrée. Police, police, Des négros qu'on aime se font avoir peur, des salopes qu'on pèse Chacun son dièse, faut charbonner jusqu'à qu'on pèse. C'est chaud dehors, tu peux finir en chaise. Pitié de verre, mais j'ai pas de grand frère. Un jour sous le soleil, un jour sous la tempête. Et quand ça brille trop, ils ouvrent l'enquête.